Hey, salut euh, J'espère que ça va aujourd'hui, une nouvelle vidéo C'est vrai que, voilà, j'ai pas, pas beaucoup d'habitude, euh, voilà, de trucs et tout et tout, de faire des vidéos. Euh, bah, généralement, voilà, truc. Donc là, c'est vrai que je suis assez content. Et regardez, je vous montre ma caméra pour la première fois les amis C'est la première fois que montre ma caméra euh, dans ma tête pour en... le Je suis vraiment très content de voilà, vous vous montrer tout ça et ça fait très très plaisir donc voilà, euh, n'oubliez pas par exemple je t'en la vidéo que je vous explique un peu euh, laissez un like et abonnez c'est très important pour les de la chaîne donc voilà, je me suis dit que en fait déjà le truc donc, la vidéo va durer vraiment 3 minutes c'est une question très content de montre ma tête franchement peut-être je le mettrai peut-être dans temps dans les vidéos et tout et tout donc euh, voilà euh, bien je voulais vous dire aussi que, en fait je voulais vous dire cette vidéo plus la euh, je pense que ma caméra plus cette vidéo c'est euh, parce qu'il y a vraiment, parce que j'écris un Discord je vous mettrai en description et je suis vraiment fait vais réponses dessus vraiment j'ai vraiment j'ai pas envie de tout et tout il y aura des jeux pour regarder les films et tout ça sera euh, bah, très très cool vous allez voir euh, donc voilà, il y aura des mini-jeux, tu feras des films, vous pourrez regarder vos animés préférés, vos séries tout ça. Je développe tout ça avec un ami, euh, un ami euh, qui s'appelle Cookie. Euh, donc je développe ça avec un ami qui s'appelle Cookie. Euh, voilà, c'est euh, un. C'est un... mon pote, donc, il m'aide pour les vidéos. Euh, et surtout il m'aide aussi pour le serveur être... particulièrement pour le développer davantage donc voilà on fera euh, des vocaux euh, pour euh, expliquer un peu euh, comment le serveur est avance, quand il a été sorti tout sera euh... de toute façon tout, tout est tout est expliqué sur le serveur le serveur n'est pas encore totalement en n'est pas encore totalement en comment dire pas encore sorti totalement qui va sortir très très bientôt alors ouais. il faut vraiment venir euh, voilà parce que ce serveur je pense le gros serveur de discord voilà en tout cas merci d'avoir écouté cette vidéo une petite de minutes allez ciao